C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater, aucune excuse les amis pour ne pas être encore sur le Discord de la chaîne. On va donc finir la roue de la chance aujourd'hui, c'est le seul event intéressant, on a évidemment la crise de Cerroli avec ce niveau légendaire qui a donné du mal à beaucoup, beaucoup de joueurs. Je vous offre un tuto, un guide sur comment passer les commandants, moi-même j'ai découvert grâce à un groupe complet comment passer l'un des commandants. C'est vraiment eux qui m'ont montré la strat. Hein. Ils venaient de je ne sais pas quel serveur. Ils étaient 4. J'ai réussi à rentrer dans leur groupe par chance. Et ils m'ont vraiment bien aidé sur ce coup-là parce que j'ai juste fait suivre les indications. Mais je vous montrerai tout ça lorsque il y aura un rop-up de l'événement. Mais j'ai réussi à faire tous les boss en légendaire. On doit donc finir la roue de la chance. On est à 16h41 minutes et 10 secondes avant la fin. C'est donc aujourd'hui qu'il faut atteindre le palier niveau 10 si vous pouvez vous le permettre. En termes de gemmes, il faut vraiment y aller. Alors un premier tirage totalement éclaté. Alors là, j'ai le choix. Soit je fais un tirage à 50 et je fais 4 tirages classiques à 800. Soit je fais un tirage à 3600 avec 10%. Soit je fais les deux et je profite du 50% et je fais 11 tours. Alors moi, je vais en profiter je vais faire 11 tours en espérant que j'ai de la chance. Alors un premier tirage à 50 totalement éclaté. On va voir ce que vont donner mes 5 tirages qui vont me donner la possibilité donc de débloquer enfin. Sargon, est-ce que je vais l'expertiser Je vais attendre un petit peu de voir. Pour l'instant, j'ai un tirage bien éclaté. Hein. 3 tours, j'ai rien, j'ai eu qu'une tête. 3600 pour une tête, ça fait cher. 3600 pour deux têtes, ça fait 1800 La sculpture, c'est quand même Cher, heureusement qu'il y a La compensation des 5 sculptures Ça me fait 7 sculptures Au total, et normalement normalement C'est bon, est-ce que je peux le débloquer ah, Vous n'allez vous pas le croire, il m'en manque Une, c'est ça, il m'en manque deux Bon, bah écoutez, je veux vraiment le débloquer Donc je vais aller chercher Les deux qui manquent tout de suite, est-ce que je me fais Direct, allez, je me fais direct 5 lancés de plus, est-ce que J'aurai plus de chance, j'ai déjà une sculpture donc il m'en manque plus qu'une et j'ai une deuxième c'est bon je vais pouvoir le débloquer donne moi huit sculptures comme ça sera réglé non il va décidément pas me donner huit sculptures il va me donner des étoiles éclatées et j'aurai pile 10 sculptures de quoi débloquer et invoquer sargon ce que je ferai et je prendrai bien évidemment le pack écrivain de l'histoire je vous le rappelle le pack écrivain de l'histoire c'est le pack le plus rentable enfin si on peut dire que c'est rentable, mais c'est l'un des plus intéressants du jeu puisque pour 5 balles, et évidemment je vais l'acheter sur PC et pas sur mon iPad puisque à 6 balles sur iPad, je préfère aller le chercher sur mon PC où ça sera que... 4,99€. Et si vous voulez avoir les bundles les moins chers possibles, n'hésitez pas les amis à aller voir ma vidéo d'hier qui vous montre les endroits avec les bundles les moins chers. Un petit coup de VPN et normalement l'histoire est réglée. Passons à présent à la tier liste des commandants. Elle date de la fin de l'année dernière. Donc elle est de fin décembre. Celle-là, elle vient de Rise of Kingdoms Guide. Bien évidemment, je vous en montre plusieurs de différents sites. Celle-là, me paraît assez intéressante, ils expliquent un hein, tier list S+, very puissant, very puissant, <rire> très puissant, tier S, puissant, tier A, c'est euh, balancé, c'est moyen, enfin c'est bien plus on va dire, B, c'est euh, standard, C, c'est tout naze, et F, c'est catastrophique, donc autant vous dire qu'en dessous de A, ça vaut vraiment pas le coup et A, c'est déjà limite. Donc évidemment, il y a les flags qui vous disent le petit drapeau, c'est pour les rallyes. Le premier, c'est pour l'ensemble. Donc le deuxième, c'est les rallyes. Le troisième, la H, c'est l'open field. Le, les rallyes de ville sont en jaune. Les défenses de ville sont une hache jaune. Défense d'objectif aussi, drapeau rouge. Allez, on commence donc avec... Alors, vous aurez Boadice, Henri V. Et les derniers commandants, sauf notre ami Tarik et Sargon, qui ne sont pas dans ce tableau, mais ils sont à la fin. Donc regardez, le premier, sa note générale, et S, c'est Xianyu. Alors c'est pas le premier, mais c'est le premier de la liste. Note général S, il est en S partout, notre ami Xianyu, sauf en défense d'objectif et en défense de ville. C'est vrai que sur en rallye, il est bien. En rallye, moi, je leur ai mis S-moins, si vous voulez vraiment mon avis. S-moins en rallye de ville comme d'objectif. Et en open field, je leur ai même mis S ⁇ Et S, en note générale, ça me paraît justifié. C'est l'un des meilleurs commandants du jeu. Avec son binôme qu'on va voir plus bas qui lui est tout à fait monstrueux. Tout simplement monstrueux. Flavius, notre général S. Alors là, non, j'aurais pas mis un S à Flavius. Flavius, je l'aurais mis au mieux mais au grand max. Hein, S-. Flavius vaut un A+. Pour moi, en open field A-. Franchement, en open field, non. Il ne faut pas l'utiliser Flavius en open field. Rally de ville ou d'objectif C. Clairement, il est éclaté. On peut même mettre un F défense de ville ou d'objectif, hein. on est sur du S évidemment, on pourra même lui mettre un S ⁇ en binôme, il est extrêmement solide. Scipio, les... notre ami, Scipio légendaire, bien évidemment, Scipio Prime, le P de Patatou ou le P de Prime. S, il les vaut largement. S en open field, rallye d'objectif. On ne peut lui mettre un A, même rallye de ville, un A également. Défense de ville ou d'objectif. Un petit B, aussi, et pas un simple B. Ça ferait l'affaire parce qu'il les vaut largement. On passe ensuite à Nevsky. Nevsky. C'est l'un des boss, là quand même, on vient de passer quatre commandants, hein. on vient de passer Xianyu, on vient de passer Flavius, on vient de passer Scipio Prime et on arrive à Nevsky, sur ces quatre commandants là, il y en a quand même 3, c'est des must-have si vous pouvez vous le permettre, Xianyu, Scipio Prime et Nevsky sont vraiment à posséder, c'est du très très lourd les amis donc Nevsky S+, il les mérite, il n'y a aucun, aucune discussion là-dessus. S en open feed, franchement, on peut le passer en S+. S+, en rallye d'objectif, évidemment. S en rallye, euh, S+, en rallye de ville, moi, je le mettrais S+, S+ c'est vrai. B en défense d'objectif et en City Défense, B, là, pour le coup, je le mettrai en C sur les deux parce qu'il est quand même éclaté sur ces points-là. Nabu, Kodo, Nosor, il est S en note générale, c'est un très bon commandant. Il est S en open field, S en rallye. Je l'aurais même mis en S+ plus en rallye parce qu'il est très solide. Les deux rallyes, hein. deux villes comme d'objectif en défense C et C. Tu peux même le mettre en F1 hein. en défense. Il est éclaté. YKG YKG est très solide. Le mettre en S. Là, S moins YSG parce qu'avec les tout nouveaux commandants, il baisse quand même. Donc S pour YSG. En termes d'open feed, évidemment, il vaut largement son S Allez, S parce qu'il zone. En termes de rallye, A moins, c'est cohérent. A moins, B plus tout au, tout au pire. Mais A moins, c'est cohérent. Défense d'objectif, A il les vaut. Défense de ville, S moins. Moi, je l'aurais mis aussi en A en défense de ville. Mais euh, la note est quand même cohérente. YSS YSS il sert à rien sauf défense d'objectif ou de ville voilà là pour les deux tu peux les mettre en S il est extrêmement solide pour le reste c'est C tu peux même le passer en F donc le mettre S juste parce qu'il est S en défense c'est un peu abusé je le mettrais en A+, je le mettrais même en catégorie spéciale. C'est un commandant qui ne sert à rien à part défendre, objectif et ville où là il est très solide. Et c'est la même chose pour Zenobia. Zenobia quand vous la voyez B- en open field, non. Elle est F en open field, F en rallye, que ce soit des objectifs ou de ville. Défense d'objectif S-S- et note S. Alors là ce n'est pas cohérent. Vous avez un commandant où on lui met une note de S, il a 2S-, deux 2C deux et un B- et il a S. Non, il a un au mieux un A+ là. Zenobia, voilà, c'est une catégorie spéciale, elle ne sert à rien sauf à défendre. Ah, je l'adore en binôme avec YSS, c'est mon binôme de défense, mais YSS et Zenobia, ils ne servent qu'à défendre les objectifs, voire la ville. En défense de ville, hein, on peut même les mettre en S+, ils sont extrêmement solides comme en défense d'objectifs. Hein. Et vous le voyez, mettre S- à Zenobia en défense d'objectifs et défense de ville et mettre un S à YSS... Bon, c'est pas juste, moi je mettrais largement l'inverse là-dessus, mais ces deux commandants restent très solides en défense. Attention, le meilleur binôme, le plus polyvalent à ma connaissance en défense actuellement, c'est Zenobia avec Flavius en défense. Ils sont tout simplement monstrueux. Donc là, ça serait cohérent de les mettre ensemble. Alexandre, Alexandre c'est un excellent commandant, le mettre en S commence tout de même à avoir de la bouteille est un peu vieux il faudrait le mettre en S- à présent en S en open field que ce soit pour les rallyes il est en A oui et en C en défense ouais tu peux même le mettre en F en défense A en rallye bon on sort pas quand même un Alexandre en rallye on le met en A- on peut le faire avec Guad hein, mais c'est pas oufissime du tout les amis donc là pour le coup je l'aurais même mis en A- notre ami Guan Yu, justement, S également, S en open field. Alors là, c'est survendu. Si euh, on met un S à Scipio en open field, on ne peut pas mettre un S à Guan en open field. CPO permet tout de même plus de combinaisons à mon goût et plus puissantes que Guan. Un bon S à Guan en open field, oui. Ensuite, on, si on le passe sur l'attaque la, d'objectif A+, plus et S-, moins, bon, moi, je lui aurais mis deux A+, plus. et en défense, je lui aurais mis DF, il ne sert à rien en défense. On a quand même un bon commandant avec Guan. Là, si on récapitule, hein, comme je vous ai dit, ceux qu'il faudrait posséder dans l'absolu, Xianyu, Scipio, Nevsky, évidemment, c'est des must-have. Si vous voulez aussi de l'infanterie, Yu, hein, vous allez le passer avec Scipio. Et si vous voulez de la défense, Zenobia, Flavius, ça défend très bien. En parlant de défense, justement, on arrive à un commandant qui devrait être dans une catégorie dit spéciale, Jawidia, Edvige. Hein. Elle a une note de S. Alors moi, je lui mettrai quand même.. Un hein, S- à Edwige, elle est très très spécifique. A et B. A en défense de, en open field. Non, franchement, on ne sort pas Edwige en open field. B, sur les attaques, les deux attaques d'objectif ou de ville. B, non, moi je ne la passerai pas en B. S, plus en défense d'objectif et S, en défense de, de ville. Moi, je la mettrai pas. Ça dépend vraiment de ce que vous avez en attaque. C'est vrai qu'elle est très polyvalente, hein, Edwige. S, c'est peut-être surfait. Personnellement, je préfère Zenobia. Euh, lui mettre S, là, à Jawidga, surtout avec les, euh, les deux nouveaux commandants, hein, Tariq, avec Pacal qui fait des ravages, c'est un petit peu surcoté. Je ne serais pas allé jusqu'à la mettre sur, euh, sur cette note-là, sur une note d'S. Amanitor, Amanitor, avec le petit icône de Zenobia. Donc il y a une petite coquille là dans le classement tier list. Amanitor. Très bon commandant, S en note général. ça fait beaucoup, hein. personnellement je la mettrais en S-, voire A+. S en open feed, oui, A et A en attaque d'objectif, moi je la mettrais en A-, voire en B+. Et en défense, S et S, non, là je la mettrais en A+, on peut pas avoir autant de commandants en S, je la mettrais en A+. En binôme avec Artemis, Manitor elle fait très mal, en open feed elle fait le job, c'est pour ça que je la laisse en S. Artemis, la mettre en S, non. Artemis, je la mettrai en A. Pour moi, elle n'est utile qu'en binôme avec Amanitor. Donc, je la mettrai en A. Artemis. Open field S avec Amanitor, mais je la mettrai donc en A. En attaque d'objectif, la mettant en A, non. C'est abusé. Je la mettrai en B. Et S en défense et S moins en défense de ville, non. Je la mettrai aussi en A. Gilgamesh, S, oui, très solide. Gilgamesh en open field, S, en rallye, que ce soit des villes ou d'objectifs, S, oui, il est énorme. En revanche, en défense, on peut même carrément le classer en F. Vous le voyez, si on fait la moyenne, ça ne fait pas un S, ça ferait plus un A+, mais on prend la note globale de la performance du commandant. Harald, Harald, S en note générique, S en open field, non franchement Harald, enfin si, avec Pacal en open field, mais c'est Pacal qui vaut le S, S-S- -S en rallye. Oui, est-ce mon rallye, Harald Si vous voulez faire un rallye infanterie, il reste solide. Si on exclut euh, Tariq et Sargon à présent. Et c'est en défense d'objectif ou défense de ville, c'est justifié. Pakal, Pacal, je lui mettrai un S sur l'infanterie. Sachant qu'il n'y a qu'un S par catégorie. Hein, mais Pacal, je le mettrai en S. S infanterie, il est énorme. Si vous voulez faire du rallye infanterie ou de l'open field infanterie, avoir Pacal, c'est une obligation. Si on exclut évidemment. Scipio Prime qui est un peu plus particulier, mais un bon rallye ou un bon open field, Pacal est tout bonnement énorme. Et évidemment, c'est en défense, on peut même le mettre en F. Chandra Gupta, notre ami Chandra, S-, pff, il est quand même maintenant devenu opso, je le mettrai même A, en open field A, en défense, en attaque d'objectif, ouais, même pas A, je le mettrai à tout court, hein. et que ce soit en défense, là je le mettrai en F. William Guillaume 1er, S-, notre général. C'est qu'un binôme, c'est qu'un second, je le mettrai en A+. S en open field, oui, en open field avec un bon binôme, voire A+, plutôt. A+, A+, en rallye, oui. F sur les défenses. Ramsès, S-, non, Ramsès, je le mettrai maintenant en A. Ça dépend de quelle saison vous êtes, mais si vous êtes en saison 4 de KVK, je le classerai en A. On lui met également, ils lui mettent également un S en open field, non, un A+, en open field, en rallye. A+, plus, A+, plus, et ses deux dernières notes de défense, DF en défense, on ne sort pas un Ramsès. Théodora, S-, c'est un commandant particulier. Hein. Théodora, vous le voyez, c'est elle qui est en S+, en défense de ville. Théodora, bon, c'est sûr, elle est solide en défense de ville, mais je ne la mettrai pas S+, je préfère Zenobia encore une fois. À ce moment-là, on n'a qu'à mettre S+, à Bouzetane, qui est un trash commander où on peut mettre n'importe quoi avec. Je la laisserai Théodora, moi, en simplement maintenant en notant en A, en défense, hein, c'est parce que c'est un commandant de défense, sinon pour tous les autres cas, en F, donc A en défense, voire A plus en défense, mais pas au-dessus, mais A me paraît justifié pour elle. Attila, il est devenu opso, sauf si vous êtes en dessous du KVK saison 4 où il est énorme, sinon maintenant Attila, il est bien mais pas oufissime, je le mettrai en A+, en note générale, en A+, en open field, en A+, en rallye d'objectif ou de ville et en F pour la défense. Wuzetan, je la mettrai en A tout court, elle ne sert à rien à part à défendre votre ville, un petit peu défendre l'objectif hein, s'il le faut, mais c'est mieux en défense de ville, voilà, un A c'est mé mérité. Sirius, un bon commandant secondaire, il commence à être un petit peu obsolète et dépassé maintenant, je le mettrai en A+, il est bon en rallye et en open field, ou je le mettrai A+, également en F sur la défense. Mulan, Mulan c'est un commandant très particulier, je la classe comme Trajan, comme est-elle hein. c'est des commandants de soutien à avoir, voilà, en soutien c'est du S, c'est énorme, Trajan est S+, pour moi en soutien, mais euh, c'est pour le reste, elle ne sert à rien, on la sort en open field, mais qu'en soutien, Tomiris, Tomiris c'est un, un commandant que je classerais B+, pour moi, il n'est plus à utiliser sauf dans des cas particuliers. Saladin, commandant cavalerie très tanky. Un peu l'équivalent de Richard côté cavalerie. Sauf que niveau heal, ce n'est pas la même. Bon, c'est un bon commandant, mais à présent, hein, il vaut tout au mieux un A. Surtout, on le sort en open field. On peut faire du rallye un peu. Mais si vous êtes en la saison 4, ça ne sert à rien d'avoir Saladin à présent. Léonidas, je l'ai, je l'ai expertisé. On le met en binôme avec Guan. On peut le sortir en open field, vraiment les rallyes c'est très surfait, il vaut mieux se contenter du Guan Leonidas, uniquement ce binôme là, en open field ou bien évidemment en canyon. Honda, bon commandant, A plus, open field rally il est pas mal, sans être exceptionnel, Med Med, Med Med, il va vous servir. Que, sur si on le voit, hein, Menmed il est classé S+, sur le rallye de ville pour son bonus santé. Si vous avez la pièce du muséum, moi, je ne le classerai pas S+, hein, Menmed, Je le mettrai même avec sa pièce de musée. Hein. A, A+, en rallye peut-être, mais c'est tout. Hein. Etel Fleda, etel S-, non, c'est surfait. C'est un très bon commandant, très bon, un bon commandant de soutien, Ethelfleda Fleda, si vous avez la possibilité de l'avoir moi je lui mettrais allez à Aethelfreda je lui mettrais un A euh, en soutien on peut la sortir elle est bien en soutien d'open field ça se limite à ça ou si vous faites un rallye euh, vous la mettez à côté pour soutenir le rallye et buffer mais c'est tout Trajan très bon comme on en soutien sans doute le meilleur hein. Trajan en soutien il vaut un S+ donc en open field on sort pour soutenir ça se limite à ça Richard obsolète non il ne vaut pas son S- Richard encore une fois c'est des temps qu'il avait qu'à saison 4 il ne sert plus à rien, avant, en saison 1 ou 2, oui, mais après, il ne sert plus à rien, on ne sort plus Richard. Takeda, pareil qu'avec Attila, hein. il devient obsolète, Martel. Pareil, si vous êtes en KVK, saison 4. Sheok, c'est un bon commandant d'open field. Vous pouvez faire un peu de rallye euh, avec. Un A est mérité. Bertrand, A+, très bon commandant d'open field et de rallye. Sans être le meilleur, il est très solide. Suleiman, à fuir. Je lui mets un C. Constantin, il devient obsolète. Hein. Il passe en B. Vous pouvez le sortir en soutien, mais c'est un B+, à présent. Ce n'est pas le meilleur en soutien. Edouard, à fuir absolument. Moi, Edouard, je lui mets un C. Moctezuma, pareil. Uh, Scan, bon commandant, mais ah, maintenant il est devenu obsolète, hein. on lui met un B+, voire un A-, Lubu, on lui met un F, Elcid, un F, Ragnar, il ne sert à rien, un C, Minamoto avec la pièce de museum, il mérite son A+, on le sort en open feed uniquement, Jules, on ne fait pas de rallye avec César, avec euh, Minamoto. Jules César ne sert plus à rien. Donc on, juste pour remplir des objectifs et avoir des troupes super balèzes, on va le sortir comme Frédéric. Barca n'a jamais servi à rien. Kao Kao, on le sort plus à part pour aller vite et chasser des farms. Hein. Et Charlemagne, on lui met un F. Reste 5 commandants, les 5 derniers commandants sortis. Si on exclut Sargon, le, The Great, et notre ami Tariq. Johan Prime, S, très bon commandant cavalerie, rallye, open field avec Nevsky, ça fait très mal, elle mérite clairement son S, Boudica Prime, S+, de mon point de vue, un hein, très bon commandant archer, si vous devez avoir qu'un seul commandant archer, faites Boadice Prime, elle est très solide en open field et en rallye. Avec Henri. Henri est très bon commandant, mais qu'avec Boudica on oh, remarque On peut le faire avec d'autres binômes, mais avec Boudica, il est très très bon. Donc il mérite son S-, je le mettrai quand même. Euh, Toutmosis, B-, Toutmosis, franchement, il n'est pas très efficace, je lui mettrai un C. Jandisca, franchement, Jandisca en défense, il se défend pas mal, je lui mettrai un A+, voire un S-, mais... En défense, bien évidemment Défense très spécifique hein, et avec des binômes Très spécifiques d'ailleurs on verra Les derniers binômes dans une prochaine Vidéo les amis Voilà écoutez les amis c'est tout pour ce tier list De commandants légendaires J'espère qu'il vous sera utile et, qu et que cette vidéo vous aura plu J'ai eu du mal à le dire hein, celle là Si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu Vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne Et surtout ça fait vraiment très plaisir Si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous